Bonsoir à la famille, avec plaisir on rentrer à la caillou pour capable de voter une nouvelle émission. Passez d'excellents moments dans notre compagnie. C'est votre chaîne préférée, RL Pro Info24 sur 24, 7 jours sur 7. Émission là juste avant de commencer, je voulais partager euh, 4 phrases. Dans une chanson de Gary Didier Perez à l'époque où il était au sein de Zinglin. Et puis il quittait la formation musicale. Ici, là, justement pour capable. Euh, Mettez sous pied yon jazz qui aux Ozone. Elle te fait un album qui le Rachet Piquant. Et dans l'album ça, moi j'ai une chanson qui est intitulée Blackout. C'est rare mon qui compte des musiques ça. Mais pendant que je fais une émission là, je prends un temps pour musique dire des musiques ça, je me retendelle. Et puis je décide de partager 4 phrases ça ensemble avec nous. Face à parti pas de ça. Tout nèg qui fin de la foi, il dit oh non pas de choix. J'avoue vous ja raconte l'histoire pour tout petit qui vivent dans l'eau. C'est ça qui mélange plaisir avec danger, et puis c'est yo qui m'a Tout Toutes incapables voter la loi, yo pas marché noir Comprenez bien. essayez c'est et puis nous-mêmes même comprenons. Alors c'est parti pour votre émission. une structure. Ça fait un pilote non pas dans des structures, si là, c'est pas vrai. Structure ça qui est Comment Eh bien structure ça, lire les. Fantôme 609. Nous, ça a quelque temps là. Nous n'avons pas attendu parler de Phantom 509. Phantom 509, qui lui-même te comprend la pour des revendications policières. Puis bon, accompagnement. Pour que l'État soit capable d'assumer la responsabilité. Parce que les policiers sont dans situation difficile. Nous venons au moment que nous commencé à coincer M. Sayo qui fait partie de Phantom 609. Arrestation. Mettez en prison la guemandat donc vous êtes capable de poser des questions pour dire est-ce que structure ça lui-même il pas crazy. ou bien pas fissuré venir river dans un moment au côté que même quelques pays amis qualifient fantôme 509 de organisation terroriste on êtes capable de dire ces bagailles ça qui ont petit bah a problème donc nous venons pas jamais entendu Fantôme 609 encore. Mais est-ce que structure ça toujours existée ou bien elle net Alors nous disons que nous avons un petit communiqué qui sorti, C'est en date 15 juin 2022. Notre authentique de Fantôme 609. Nous pays en général et sans distinction. Tout le monde qui a même Jacques, policiers policier vivant, yo. dans sous toute forme ça. Nous, Fantôme 609. Nous sommes dans le silence. Nous nous rentrés dans la cave nou pour nous observer et bailler avec DG pour chose pour lui agir selon volonté. Li. Mais nous sommes en pile monde nous prendre silence nous, pour créer diversion, et troubles. Et même ça, l'image est strict Nous là. Nous saisis de regarder sur les réseaux sociaux qui ont des gens mal intentionnés à citer ou bien utiliser le nom Fantôme 609 sous prétexte de collaborer. Akyo nan zak malhonnête. Nous pote yon démenti formel ak tout moun sa yo, kit de près ou de loin, stricti sa, kire le fantôme 609, l'an, pa kon kon les Bouddhas le bouddha ak pièce moun nan sa ki mal. Et n'a pra pra population que ke, nou se yon stricti anti gang, ki la pou accompagner revendications polisye vivant yo. Pour an ken raison, et sou an ken forme, nou patab jam kapab sous même table avec gang qui ont et détruit si la population que nous-mêmes nous l'avons protéger N'a rappelle tout le monde que fait population s'il a souffert, c'est faiblesse l'État qui refusait d'accompagner les policiers vivants. jean ça doit fait là. Qui fait nous-mêmes ne pas marcher pour yo déjà, arriver sous l'autre gang à costume, ils tout tout financé gang pied à terre. Toujours Fantôme 609. Phantom 609, c'est un estricti qui créé avec police vivant, qui actif, non police et ensemble policier qui mouille, nan exercice fonction yo, que l'état a craché sous cadavio, et négligé petit yo qui fistré, qui mettait estricti sa sou pied. C'est dans ce sens-là. Papa Baron toujours délégué nous, Phantom 609, pour accompagner yo, policiers qui vivent yo, dans revendication yo. Chaque grain Phantom 609, qu'on l'autre, toute diversion qu'a fait, c'est pour discréditer les revendications des policiers vivants. Nous avons quitté tout le monde qui a parlé, oui, parce que nous sommes stricts et organisés, mais nous avons décidé de notre clarification à toute population et à toute les policiers honnêtes qui travaillent pour tant de changements que Fantôme 609 a prôné. Merci. Notre ça authentique, elle est sortie dans directoire Fantôme 609. Vive Haïti, vive PNH, vive Fantôme 509. Là nous appelé une note qui sorti par bon côté monsieur Fantôme 509. Même les petits imperfections dans le texte là parce que créole c'est un langue et tout. Faut que le même tout le monde. Donc nous yo une autre clarification. Mais écoutez, nous connons pour qui ça yo pote note ça, la vidéo ça. tous tout monsieur pour apprendre songer que moi au niveau parlé national moi, au niveau de la primature, moins au niveau la direction centrale de la police judiciaire, moins au niveau le DG moins au, au niveau de la direction départementale, moi, au niveau de tous les commissariats. Pas de côté que fantômes n'ont pas existé. Et je me rappelle très bien. Les fantômes n'ont pas créé, ils ont comment ils ont Et bien malheureux, fantômes n'ont encore bel et bien vivant. Moi, senti son déception totale côté que monsieur a cherché des arguments des moyens pour y faire d'homme tourner pont pendant ce temps que yop même y a fait des actes kidnapping des actes cabriolage disant que yon ces policiers yon fait comprendre que a en blindé y a intimidé toute population dans zone Pren maléry, prend mette yon mettez en blindé pour le tuer un chauffeur moto bouler y'on façon pour intimider moi-même tout nèg connaît moi c'est kou lève crapaud pas cavalier ou nan note là nèg yo même a pas qu'on coller bouddha avec gang n'a pas Nous oui pas qu'on coller pa bouddha gang éviter l'homme li même dit li même a fait question fantôme 609. lan était là donne bien fond avait dit éviter l'homme dans fantôme Vite l'homme dans commissariat éviter l'homme dans primature Vite l'homme dans palais national tout côté donc, il était fait en conférence pour dénoncer comment un a voué le jeter dans le coin. En tout cas, on compris. Bref, vite l'homme parlait, Fantôme 609 démenti. Moi, venir avec une photo pour nous. Photo ça, il dit un paquet de bagages, la famille. Pour que ça me décide de porter photo ça, peut-être capable de une discussion sur la photo. Mais écoutez, c'est la photo d'une mère peut-être victime d'une accusation au conditionnel. Depuis lors, son état de santé est devenu. Lamentable en prison. Ça c'est maman d'après yon note qui sortit par bon côté opération démasqué vagabond maman Yonel Cabo Neg Plateau Central qui est en prison depuis environ deux l'année sous base petite lit tenant machine journaliste Némi Joseph Yo allé arrêter petite là yo pas joué lui et puis yo pris maman depuis les sa Li est en prison Li malade nan prison personne pas voyager sous lui. Alors toujours d'après opération Démasquer Vagabond, nous avons aimé M. Dames qui a défendu le droit de la pour payer dans quel livre ça écrit pour arrêter moun les gens dans la place de l'autre. L'avocat qui ont défendu Gangnaxamio. Pour qui ça, nous pas pas malheureux ça Sapito et puis faire de des do dommages. En plus, Marily M. Yonel Camo qui en a fait une pile info dans mail avec évidence sous crime à cause li campé en face nèg tête calé ça yo nan plateau a année passée nèg yo qui donc après assassinat tragique némi vrai assassin yo a libre. libre. yo continue à voler touyer fait toute qualité mauvais zak pendant y a fait malheureuse maléré abi après révélation willow joseph li clair faut gain Explication qui baille sous crime là, n'a exigé pressé pressé libération. Madame Sakap nan prison, san konen pou ki sa kap souffri dans prison sans le pas qu'on pour qui sa. Nous sa dit qu'en pile, nos criminels en pile nèg politik sous plateau. Wa. Premier sa yo fait, nek sa yo gen contrôle justice là sous plateau. Wa. Yo fait sa yo vle. An ken jij, pape j'entende yo. Mi balè si tout, justice là pour inette, net. Libérez madame Kamo, tant prix Souple. Alors, note ça, t'es à jeune tété Teriel Télus, côté que Opération démasquer Vagabond, dit Teriel, patagez le malver en yokaway. tant pris souple. Jeudi 16 juin 2022. T'es chargé là. eu là. Mounyo pren Vilokai bouyoui. Manifestation en Vilokai. Hmm. Manifestation en Vilokai. N'ta capable dit pour applaudir ou bien supporter, choix Jean-Bertrand Aristide comme président provisoire. Vous bon, n'avez pas quand même nommer lui-même, mes amis. Et puis, nous avons pris la rue pour nous dire bon, Jean-Bertrand Aristide, c'est lui-même qui doit être président. Bon, t'es chargée là. monoka n'avons pas oublié Jean-Bertrand Aristide, gain a une branche triple plantée dans la parce que c'est tout pour ça que lié. Mais, attendez bien. Question, ça l'a pas en pile. Dossier ça. Nous n'avons aimé que j'en fait pour commissaire Jean-Ernest Muscadet pour nous faire pour Jean-Bertrand Aristide. Dou. Qui ça nous pensait de. Yon choix comme ça, est-ce que Jean-Bertrand Aristide, d'après nous même, capable de voter yon qui Dans sa pays, a souffri, je ne j'ai pourquoi il est là. Ces questions question que je pose avec nous, et ces questions question que je vais nous commenter. Mais entre temps, il faut dire que, pour les gens qui connaissent, pour les gens qui savent, Jean-Bertrand Aristide n'a pas fait de café. Mais grand il y qui dit peu Jean-Bertrand Aristide ni il n'a pas combattu en sécurité parce que c'est un qui était forme gang. Donc, il comment pour le détruire gang. Non, mais il y a un problème. Il paquet de gang, c'est n'est pas gang Aristide. Si gang Aristide, y a un plus fort, pas là. C'est des trois tigres qui sont là. Mais en tout cas, parce que nous sommes est Aristide avec Prival. C'est des, des, des gens qui comptent comment pour manger gang. C'est des gens qui comptent comment pour négocier à gang. Mais il faut que nous un professeur civil, Dieu seul. C'est son gros tonton professeur. Alors, monsieur, petit y parce que son point de bon gaz qui est coupé pour être dans la manifestation. C'est pas disons, lui, sous question si là, Entendez qui ça dit. Et moi-même, si le Aristide dans le bagage ça, ça a un trait à la nation. Et il clair, c'est ça a qui a été un pays, qui a M. qui a été un qui a été un peu qui a été un qui a été un qui pays PIA Père du territoire M'est-ce qui y a pas le Président de la transition là Non C'est un Ariside On crée des politiques Ariside Pas de terrain On crée ça Non C'est une catastrophe qui a été Ariside C'est un top Pini dans l'histoire Oui Candidat Provisif Bikindon Hein Équipe américaine du jeu là Ça va Mes amis Non Je pense Ariside Après ces îles Si je mettrai Ariside T'as entré dans la dynamique ça. Son erreur et catastrophe politique là pied Pour préparer ici. Ça veut dire, toutes sortes de l'arricide. Je ne peux pas penser à sérieux. encore. Et je t'as souhaité, si l'arricide est de m'envoyer ça, son complot le brun. Son complot la là pied Je t'ai souhaité, Michel, entrer en dans la dynamique ça. ressais réfléchir, pour qui peut avoir politique, qui peut pas post-ministre, post directeur, Si Michel est ça, et je pense que l'histoire pas -pa le sale Michel en pile l'histoire, va le avec monsieur. nous suis souhaité que les haïsiens il faut que les haïsiens le moment pour qui peut ait politique ni intellectuelle ni états unis ni pas États-Unis, dou pouvoir soit, je suis en train de faire la équipe qui national d'abord Palais National son gars, calier tout n'est qu'un est National et je pense que le président de la et je ne suis pas occupé les si vous avez ça pas catastrophe on a souhaité, pas fou l'école, non ça, et dans malasse, la catastrophe, ça. Pour moi, c'est un dialogue qui est là. On a appelé boom nucléaire, c'est une boom nucléaire. Si ça t'arrive, Washington, quoi, groupe, t'as mené Haricide, pour pouvoir, et pour visionner le pays, pendant des ans. Ça a grave pour la nation haïtienne. qui position Il y a Anthony Bideman. Je crois avec Joe Biden. Et où est passer à Tibet ça vient 10 ans, c'est la hausse à l'Est une qui te dit blé il n'y a pas de démarche de pays qui peut il n'y a pas d'entendre en Ukraine, il n'y a pas d'entendre ce n'est pas qui crée parce que c'est depuis ce qui va il y a l'issue il n'y a pas il n'y a pas c'est salier oui Faut nous non pour ne pas d'entendre dans ces manipulation ça ça Total dire faut faut faut faut Jean-Brette Aïssou Total Capital Faut, Fonds, Fonds, Fonds, Fonds, Aïssou Aïssou qu'on discours anti américain si Aristide a le premier il trouve la il se tue la vérité. Vous le décret nation américain, depuis Aristide, c'est la paix, c'est c'est trahison. Ça veut dire, si avec ça, c'est c'est ça, Vous pensez que tu as choisi tout, c'est un agenda. Pas de c'est le cas. C'est fini pour monsieur, pour l'histoire. On n'est pas en pile. Et ma bonne exemple le Qu présente, président prélève, le président argentine, monsieur le Péong, monsieur le concours d'état d'argentine, les Américains ont besoin de le Péong donner. Il dit non. Si je fais ça, je trahis Guevara. je trahis l'histoire. Je vais démissionner carrément. Et les clés ne sont pas pile. Et les Américains, pour contrôler les Amérique les Américains, la situation géopolitique compliquée. Je ne sais pas que les Américains dans ma ça, parce que ont dit ce qu'il y a, anti américain anti-Américains, anti-courgroups. C'est clair. Et je pense, me chercher que je me saisir l'histoire. Si vous voulez aller à mon pouvoir, Mathieu, il va regarder dans l'histoire. Les Américains sont ennemis mis à ici. Si vous voulez être dans ma carrière, nous devons être tout de Pour même, je considère ici comme une traite de la nation. Et hey, la petite, il va le finir de l'histoire. Merci beaucoup. Nous disons que nous livres pour nous. Le pays a des problèmes. Nous ne pas de si vers GNB. Encore, cette fois-ci, nous la mal pour nous, le nous pas nous, avons un nouveau contrat social. nouveau contrat social, c'est quoi Faisons Matisse à la carrière de la faire massacre la saline. Faire un massacre de la TND Et c'est ça devons nous a un nouveau contrat social sociaux En 2020, tu connais Le président de la TND Il a 10 millions d'euros Il a 10 pile d'euros Pour l'accepter, étirer le peuple dans la souffrance Parce que le peuple nous a misé Et seul président ici, uniquement Qui a étiré nous a misé ça Mais avant va caca et avant c'est des bagages la mécanique négocier la mécanique la mécanique manger junior parce que les de là la cabine de de mourir pour les dans les, cabine de est le monde dans vous enfin, pas bien tout 19 mais c'était ça ça ça pas ça de Il pas de cacalde. pas bien content a pas pas pas tout pas cacalde. pas de Bonjour, de la pays qui est président ici pour nous, veut diriger le pays, parce que nous sommes consacrés gros ça, parce que nous avons dépassé 10 en Afrique ici, existe là-bas, c'est vrai. Mais pour le pour le temps, de la pour le temps, de le pour le pour le délibérer pour qui actuellement forne, sauver, yourself, your nato, mou, mou l'a la la l'a la de pas tout seulement. Il tout seulement. Il n'a pas tout pour Il n'a pas tout seul. Il n'a pas la seul. pour n'a pas tout tout seul. La n'a pas tout seul. nous n'a pas tout seul. Il n'a nous La di tout parce que je me disais que tout diaspora capable de venir entrer la caille. Je me disais que tout le monde capable de entrer dans la Prince Sans problème. Lorsque sorti dans le grand nord ou capable de faire route. Vous passer même si vous soleil, ou pas capable de chargé. On choses. Vous avez besoin résoudre. C'est ça on nous besoin. Nous n'avons pas besoin de rien encore. Bon, vous dire que vous là, besoin de 20 sacs de à 1000 dollars. Peuple n'a pas plein, non? Mais, balle sécurité. Parce que le peuple a besoin de fonctionner.